Bonjour les amis. Alors, si vous me suivez sur Facebook, vous avez peut-être vu que je m'intéresse pas mal à l'immobilier en ce moment, ici à Tenerife. Il se fait que c'est vrai qu'on peut gagner pas mal d'argent en bourse, mais après, il vaut mieux investir son argent. Et l'investir dans l'immobilier, c'est une très bonne idée. J'ai de plus en plus de, de traders, étudiants, à moi ou pas, qui euh, envisagent de quitter la France, la Belgique. Et euh, comme je suis ici à Tenerife depuis plus d'une vingtaine d'années, eh il me demande effectivement si les conditions euh, ici à Tenerife sont, sont bonnes pour faire euh, du trading. Et eh bien, effectivement, moi je trouve euh, bien sûr l'endroit idéal parce que c'est l'endroit que j'ai choisi avec mon épouse euh, il y a de cela euh, de nombreuses années. C'est le meilleur climat du monde et aussi au niveau infrastructure internet. Euh, chez moi j'ai euh, donc euh, la fibre à 300 mégas en symétrique, si vous n'êtes pas technicien peut-être que ça ne vous parle pas, mais ça, ça veut dire que c'est euh, 100 fois plus rapide qu'un ADSL à 3 mégas. Donc, euh, je peux vous dire que ça, ça envoie du lourd. <rire> Donc, une vidéo, par exemple, comme celle-ci, quand j'avais la, la DSL, eh bien, il me fallait à peu près une heure ou deux pour l'envoyer sur YouTube. Maintenant, euh, ça se compte en, en, en deux minutes, cinq minutes euh, maximum. Donc, vous voyez la différence. Et au niveau des connexions Internet euh, pour les plateformes de trading, c'est bien sûr euh, un avantage également. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Ensuite, l'immobilier bon, l'immobilier euh, ici à Tenerife, on n'a pas la qualité euh, qu'on a en France ou en Belgique, mais on a le soleil à Tenerife et les prix sont encore euh, relativement raisonnables, à peu près similaires voire moins chers euh, que ce qu'on trouve euh, en France ou en Belgique. Mais euh, les prix sont en train de monter. Euh, vous voyez, il y a beaucoup d'avions qui viennent parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Il y a un avion à peu près toutes les 5-10 minutes ici qui décolle parce qu'en hiver c'est vraiment la, la pleine saison ici et euh, je suis dans un hôtel ici euh, près de l'aéroport alors évidemment euh, il y a beaucoup d'avions euh, qui décollent donc euh, beaucoup de touristes ici à Tenerife et surtout un endroit très, agréablement, très agréable à vivre en hiver il y a beaucoup de gens qui viennent passer 6 mois de l'année ici pas de chauffage ici. Aujourd'hui, on est au mois de novembre, mi-novembre, il fait 21 degrés. Il y a un peu de pluie dans le sud, mais c'est exceptionnel. Hein? Dans le sud, vous avez très, très peu de pluie. Moi, j'ai vécu 10 ans dans le sud. Maintenant, je vis depuis plus de 10 ans dans le nord. Euh, je ne me plains pas, c'est vraiment un climat extraordinaire ici à Tenerife. Pas de, de tempête tropicale, pas d'animaux euh, dangereux. Donc c'est vraiment un endroit très intéressant et je m'occupe de l'immobilier d'une part parce que j'ai pas mal de demandes en ce moment et que ça me permet également de trouver les, les, les bonnes opportunités pour investir moi-même dans l'immobilier. Donc euh, c'est la raison pour laquelle euh, je m'intéresse à l'immobilier aussi que le trading ben, ça me laisse euh, pas mal de temps libre puisque en scalping je trade parfois une heure, deux heures maximum et le restant de la journée eh j'ai du temps libre alors pourquoi pas le consacrer euh, à l'immobilier euh, qui est un domaine qui m'a toujours intéressé également. Moi je n'ai jamais acheté ici à Tenerife parce que j'aime bien euh, ma liberté, pouvoir changer, je suis passé du sud euh, au nord euh, J'aime bien euh, changer un petit peu d'endroit de temps en temps, mais euh, investir et mettre en location euh, des biens qu'on qu achète, ça, ça reste intéressant puisque il y a énormément de touristes qui viennent ici à, à Tenerife et l'immobilier est en train de monter. Les trois derniers mois, il a monté euh, pas mal, il a monté de 11% Vous savez qu'il y a eu une crise aux États-Unis, la crise des subprimes. Il y a également eu cette crise ici. Euh, en Espagne et à Tenerife, mais maintenant c'est en train de, de reprendre et on construit pas mal, ça a repris au niveau donc, euh, des immeubles, il y a beaucoup d'hôtels euh, très luxueux ici qui se construisent, donc c'est un bon signe que l'immobilier va bien, que le tourisme va bien et donc euh, il y a énormément de gens qui viennent ici en vacances à Ténérife, c'est jamais qu'à 3h30 de la France, c'est un climat fantastique. Donc si vous cherchez des endroits où investir euh, dans l'immobilier, eh bien moi je vous conseille euh, Tenerife, vous pouvez me contacter pour cela. Euh, des opportunités, j'en ai pas tous les jours, mais il y a quand même euh, euh, des biens à vendre en permanence et vous pouvez être sûr que vous n'allez pas perdre d'argent puisque l'immobilier est en train de monter pour le moment. Donc sud ou nord, il y a beaucoup d'endroits de, euh, très sympas il euh, y a plus de végétation dans le nord, dans le sud c'est plus sec, il y a un peu plus de soleil dans le sud mais il fait très agréable dans le nord aussi et c'est plus joli dans le nord, c'est un goût personnel. Mais euh, bien sûr pour les enfants ici c'est fantastique, euh, si vous avez des enfants eh bien vous les mettez dans une école espagnole, à, à, après six mois ils parlent aussi bien euh, l'espagnol que le français. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau là si vous envisagez de quitter euh, votre pays, parce que bon, avec tout ce qui se passe, euh, euh, prix de l'essence euh, qui monte en France et en Belgique, euh, c'est pas génial. Ici, l'essence les, et, et le diesel est toujours aux alentours de 1 euro. Si vous allez dans un supermarché, vous allez payer euh, la moitié de ce que vous payez en France ou en Belgique. Donc, ça a pas mal d'avantages. Restaurant, idem, euh, vous payez la moitié de ce que vous payeriez en France ou en Belgique. Une. Euh, un plaisir de vivre ici, beaucoup moins de stress donc ça a vraiment beaucoup d'avantages. Euh, bon, c'est pour ça que je suis resté ici et que je n'ai pas du tout l'intention de m'en aller. Voilà, c'est une petite vidéo un petit peu différente de celle que je fais d'habitude sur le trading, mais c'est important aussi de savoir euh, si vous cherchez un endroit où vivre et eh bien je pense que Tenerife peut être intéressant. Il y a pas mal de francophones également euh, qui sont installés ici à Tenerife. Il y a à peu près toutes les nationalités. Dans le sud, beaucoup d'Allemands. Dans le nord, plus. Euh, dans le sud, beaucoup d'Anglais. Dans le nord, plus d'Allemands. Mais il y a un petit peu euh, toutes les nationalités. Moi, je fais partie d'un groupe euh, Facebook euh, francophone où on est plus de, de 2000 euh, membres et on. Euh, on fait, des, pour ceux qui le souhaitent, des repas tous les mois, une fois dans le sud, une fois dans le nord, et en général on se retrouve entre 50 et 100 personnes à ces repas. Ça permet de faire euh, des, des rencontres intéressantes, des contacts, des gens qui ont eu aussi envie de, de s'expatrier, de venir ici, ou simplement qui viennent régulièrement en vacances ici à Ténérife et qui veulent rencontrer des gens euh, qui sont installés ici, euh, comme moi. Voilà, donc euh, c'est une petite vidéo euh, sur l'immobilier, sur euh, comment vivre à Tenerife, euh, si on y vit bien, si c'est un endroit que vous pouvez envisager pour euh, venir vivre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mes vidéos, eh c'est le moment. Inscrivez-vous ici en dessous et cliquez sur la petite cloche. Ainsi, vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, amis traders, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.